On va voir ce que ça fait pour rigoler. Ah, Donc le mode off, conquête c'est du call of mais en pire puisqu'il y a des gens qui sont cachés sur des toits et qui vous asmatent avec tout ce qu'ils ont sous la main. Ils sont sur des toits mais très très très très loin. Attends, très très très attends. haut. Et c'est de la merde. <rire> Allez tu fais tout encore vas-y. Ah ouais, mais j'arrive pas à le toucher. C'est ça. Ouh là attends. Je me suis prêt RPG. Voilà, ça c'est bien, c'est comme dans les, les vidéos qui présentaient, où t'as des mecs qui jouent ouais, RPG ouais, comme ouais, des gros chiens. Ils l'ont présenté dans leurs vidéos, forcément. Voilà, moi je te suis toujours, hein, je ne prends pas le risque de, de choisir une réapparition, tu me connais, hein. j'ai toujours été un gros plot. Alors je vois des flèches, ah ils sont sur les toits, c'est ça, voilà, bien ce qu'il semblait, le mec il est sur la coursive en fait, il il, saute, ah, mais... il est content, il, laisse... il fait le lapin. Laisse tomber, mec. Je vais. Non, non, non, non. Attends, on finit la partie quand même. On n'est pas comme ça. On peut pas rattraper sur des points en plus. Non, non, bah non, comme sur. Euh... Comme sur le c'est ça. Hop. Moi, je suis sur la... C. Moi, je suis un fou. Non. Vous ne me tuez pas. Vous ne pas vivant. Oh, regarde dessus, putain. Il est yeah, capturé. Il est yeah, capturé. Tout le monde est mort autour de moi mais je capture <rire> J'ai fait une capture mec Ah lui je l'ai tué par contre ah, je crois Fuck Fuck off non, moi ça me saoule Mais non 3 Trois, Trois. Chier, bordel! <rire> c'est non, non, je j'ai posé le m mètres à lui, il est pas mort. Là, il est mort, mais bon. Alors, le truc con, cool, c'est qu'une arme vide elle ne se barre pas toute seule. Ce qui est parfois un peu gênant quand même, parce que tu te retrouves avec un lance-roi vide et es là, ah, mais ça marche plus! Tu peux plus faire tim tim tim! Ah euh, ouais, non. <rire> I'm alive! Oh, on a tous les points. Mon gars, si tu vois ça sur la capture un jour, tu comprendras que c'est de la merde. Non, mais... Les mecs, je leur mets une grêle de balle et tu vois après les marqueurs et tu vois que le mec il part en courant. Et tu dis, mais non, mais mec, euh, j'essaie de te tuer là, en fait. Hein. Je t'ai pas envoyé des SMS, mais euh... presque. Non, non, mais c'est oh, oh oui, oh oui, je l'ai prise par derrière. Il m'a tué à travers des caisses, <rire> d'accord. Ah, voilà, il y a des ricons, ça y est. Putain, c'est vraiment du calot. Quoi. Ouais. A mis des codes. Euh, ah oui, de... faut pas déployer au hasard, d'accord, ok. <rire> Ouf, ça snipe là-bas. Oh, non il m'a. Il a eu Alors lui par contre mon gars il va prendre une 320 dans la gueule. Tu sais le panneau blanc là. Non mais attends, oh Tu m'as pris pour qui là Ah oui c'est un peu s'entraîner en plus. Euh... Ah mais on est où là Je sais pas. Ah d'accord, j'en ai fait Ah oui, alors les vitres euh, par balle aussi. <rire> même pas par balle mais bon il faut 5 balles pour péter la vitre tu te dis euh... euh... oui voilà c'est ça on va mettre des toutous dans les vitres pour arriver à les tuer aussi tout <rire> est <quoi> <rire> <rire> <fait délirer>, con <rire> j'avoue à... que le bruit qu'ils ont choisi pour l'endroit est un peu particulier <rire> pour ne pas dire euh... on dirait autre un lance pétard <rire> c'est un patato en fait on ne doit pas dire Oh, fuck it hein merde Si je me fais tuer à travers du béton je pleurais par contre hein Waouh Bien le campeur Bah je suis mort Non pas toi je parlerai aux ennemis. Ah oh, mais par contre le, le, le M305 contre l'infanterie je sais pas c'est différent de munitions mais c'est plus que particulier hein. <rire> <rire> C'est trop drôle <rire> Arrête Attends attends attends <rire> C'est n'importe quoi <rire> attends attends attends attends je sais pas où ils sont Tu tires où C'est trop drôle Bon en fait voilà bon, On fait les cons, on joue le 320 ça fait prendre par l'arrière normal C'est du call-off On a déjà parlé, voilà deploy tranquille Last man in squad Il y a un monsieur là, au milieu là, il est où Dans le conteneur Alors, c'est le mode de jeu où t'es obligé de toujours regarder derrière toi. <rire> arrête Arrête, euh... <rire> range-moi ce <cette> joue. <rire> <rire> ouais, voilà, j'ai sur C, fuck it hein. Non, mais sur C, moi j'y vais pas, j'ai trop de lag. Hein. Bah, on y est sur C. Non, bon, ça va, ça passe. Hein. <rire> Alors, pour l'information, le jeu est en lourd, en 720p. <rire> et <rire> ça en sort rien, en fait. <rire> j'ai tout baissé comme j'ai pu. Et ça passe, ça passe Je maintiens les 30 fps. Je sais pas comment, mais je les maintiens. Suce mes pouces <rire> Pourquoi j'ai <te> construit <rire> J'ai tué un mec qui s'appelle Suce <rire> C'est énorme Oh là là. Mais il y a de où ce mec là Ils ont baissé les rideaux de ferraille m'en fous j'ai moins de <rire> gros 120 Ça va Il y a un pack de mille qui a atterri dans mes pieds Je sais pas d'où vient. Hein. Ouais ça me oh Bon excuse-moi. Euh, ouais après le truc... Oui c'était sur mes pouces aussi J'ai pas fait gaffe euh. Bon alors fille... Oh je te vois oh, oh mon gars Alors ça, là t'es mythique mon gars Là t'es un power slide à travers le plancher C'est trop mal. Attends-moi Je... Je slide. T'as que le... T'as que le as que Est-ce qui j'ai ça mec Je te jure c'est génial Tu es mon héros Tu es mon héros Moi je suis mort mais t'es mon héros Est de... Ah t'as venu sur, sur la terre c'est bien On ça tien Ah, Obvious. Obvious. ah oh juste quelqu'un juste Ah peut-être bien Euh Ouh Où ça Bah en face de moi mais on s'en prend pour tuer On <rire> fait plus mais en même temps t'as raison Oh ça va un moi <rire> <rire> Toujours suspect plus c'est trop drôle. <rire> Alors juste pourquoi rigoler alors je suis 12 et toi t'es. Ah bah ben, j'ai pas, pas vu. Vrai. Ouais bah ben, bon on est mort hein. Et toi t'es à 11-17, pas mal <rire> Bon on va arrêter là je pense pour la domination ouais, ouais, c'est vraiment 3-3 ça. C'est ça, ouais mais bon, ouais. <rire> Call en mode tu t'es, mais t'as juste tes pouces qui te après <rire> Je sais pas pourquoi mais bon. Eh on a eu euh, un ruban. Un ruban quoi Avec une tête de mort Hey, Squadribug Mais c'est pas <rire> Comment on fait ça avec On a de <rire> choc, mais toi c'est trop bon Voilà on quitte, allez c'est fini. Ouais.